Hydnellum concrescence, l'hydnellum zoné. Ce champignon appartient à l'ordre des téléphorales et au genre Hydnellum. Il possède un hyménophore à aiguillon de couleur brun-rouge et sa sporée est brune. C'est Hydnellum concrescence, l'hydnélum zoné. Le chapeau mesure de 2 à 6 cm. Son revêtement est feutré avec des mèches grossières plus ou moins hérissées au centre. Il est nettement zoné de blanc sur l'extérieur. Puis de couleur brune et enfin brun-rouge au centre. Il est de forme irrégulièrement arrondie, un peu turbiné à infondibuliforme et orné de fibrilles radiales. Les aiguillons sont très décurants, de couleur rose-brun à brun-rouge. Ils mesurent 3 mm. La chair est zonée, brun-rouge. Elle possède une saveur douce, parfois amarrissante. Son odeur est farineuse. Le pied est court, ferme et feutré. Il est de couleur brune. L'hydnélum zoné est retrouvé dans les bois de feuillus, mais également de conifères, souvent dans les mousses ou sous feuilles mortes. Il pousse de l'été à l'automne. Hydnélum concrescence est non comestible. On peut le confondre avec Hydnélum scrobiculatum, qui pousse surtout sous pain, souvent sur sol calcaire, et Hydnélum spongiosipes, qui est plus voluté un chapeau un peu plus clair et sans fibrille radiale.